Je si suis Véronique Ginouves, ingénieure de recherche au CNRS et responsable de la phonothèque à la Maison Méditerranéenne des sciences de l'Homme à Aix-en-Provence. Alors la phonothèque, elle existait avant la Maison Méditerranéenne des sciences de l'Homme. Elle avait été créée par des chercheurs, historiens, dialectologues qui travaillaient à partir d'entretiens sur le terrain et qui souhaitaient que ces fonds soient archivés pour pouvoir être réutilisés. C'était la période analogique. Et quand la maison méditerranéenne des sciences de l'homme a été créée, sortie de terre en 1997, le projet de la phonothèque a été de s'associer à l'ensemble des laboratoires de la maison, donc s'ouvrir sur les Mediterranean Studies, l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen et l'ensemble des disciplines qui travaillaient à partir d'entretiens qui appuyaient leurs recherches sur des entretiens enregistrés ou filmés. Donc aujourd'hui, la phonothèque est riche de, de plus de 8000 heures d'entretien qui sont accessibles sur une base de données. Et c'est le noyau euh, vraiment de, de mon travail, euh, documenter ces fonds. Ensuite, euh, d'autres projets, bien sûr, euh, sont autour de, de la phonothèque. Il s'agisse d'ANR, de chercheurs qui souhaitent que leurs archives soient conservées et mises en valeur dans le cadre de programmes de recherche euh, financés par l'Agence Nationale de la Recherche, de programmes européens comme Europeana, auxquels la phonothèque a participé, pour mettre en ligne des enregistrements sonores avec d'autres institutions européennes, ou encore de programmes de recherche sur les questions thématiques qui vont utiliser ce type de données. C'est un ouvrage que je n'ai pas dirigé seul. c'est un ouvrage que j'ai dirigé en collaboration avec Isabelle Gras du Service commun de documentation d'Aix-Marseille Université, euh, mais aussi en collaboration étroite avec un comité scientifique euh, qui nous a tout le temps conseillé. Ça a été vraiment une œuvre collective importante et euh, un très beau projet collectif. Ensuite, la bonne pratique, ben, elle est un peu dans ma réponse. En fait, il n'existe pas une bonne pratique. C'est vraiment plusieurs pratiques. Peut-être que la pratique principale, ça serait de toujours associer l'éthique au juridique. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui nous a semblé essentiel. On peut avoir tous les droits de diffusion. Si des problèmes éthiques viennent se poser, alors il faudra réfléchir à la diffusion. Mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage, qui est à la fois constitué d'articles de réflexion, mais aussi d'appels à contributions euh, de, de, de jeunes chercheurs ou de chercheurs euh, patentés. Euh, L'idée est vraiment de proposer euh, un large panel de, de propositions, de réflexions, de mises en pratique. Euh, C'est aussi un ouvrage international qu'on aimerait penser comme un, un premier pas pour un guide de bonne pratique. Euh, C'est un ouvrage qui s'accompagne aussi d'un carnet de recherche qui s'appelle « Question d'éthique et de droit », donc pluriel.org où là, accompagné de Anne lors Terrain, qui est juriste, on répond, on essaye de répondre à des questions très concrètes. Euh, un chercheur amasse des cailloux, qu'est-ce qu'il peut en faire Un chercheur photographie euh, un, un bâtiment, euh, qu'est-ce qu'il peut faire de son image Un chercheur réutilise des archives, qu'est-ce qu'il peut en faire Un chercheur fait de la fouille de données, qu'est-ce qu'il peut faire Un chercheur enregistre un champ de tradition orale, qu'est-ce qu'il a le droit de faire euh, Qu'est-ce que c'est que les données personnelles Qu'est-ce que c'est que la CNIL donc en fait, on pose des questions très concrètes et on essaye d'échanger. Tout récemment, des jeunes doctorantes, après avoir lu le carnet, nous avoir posé des questions, ont proposé un nouveau billet. Je dois publier ma thèse. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Et qui collationne finalement des questions. Donc c'est vraiment un projet qu'on veut collectif. On veut sensibiliser en fait à la question du droit pour dire que le droit n'est pas là pour empêcher, il est là pour aider, pour faire comprendre. Et dans le domaine des archives, où comprendre le, la, le contexte de production, comprendre le, le cheminement du chercheur est essentiel. Le droit nous permet aussi de, de mieux documenter ces questions-là de, de contexte et de, finalement d'analyse archivistique que nous devons faire.